Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la photogrammétrie qui permet de reconstruire un objet, un espace en 3D à partir d'images photos, Regardons les différentes applications. Première application, la reconstruction d'espace réel en infographie 3D à partir de photos faites par des drones. Deuxième application, la reconstruction de l'espace intérieur d'une maison pour réaliser une modification de cet espace avec le logiciel Canvas. Troisième application, la photogrammétrie appliquée à la reconstitution précise d'objets réels avec le logiciel d'AgiSoft Photoscan. La modélisation et les texturing peuvent ensuite être affinés avec des logiciels comme ZBrush et Substance Painter. Quatrième application, le logiciel Recap Pro d'Autodesk, logiciel de reconstruction d'objets pour le design, l'entertainment et les présentations d'engineering. De bons logiciels gratuits permettent aussi de réaliser un modèle 3D à partir de photos comme le Workflow, Visual SFD et MeshLab. En conclusion, ce domaine est en plein essor technique, avec notamment le logiciel de Speedtree qui permet de prolonger virtuellement un modèle 3D d'arbre réel.